là on a vu les aménagements sur tes précédentes parcelles et celle là euh, tu as mis une haie en bordure euh, pour protéger du voisin du vent euh, pourquoi tu t'as pas encore euh, concrétisé de mettre des, des arbres au milieu de refaire des cellules de 30 art comme tu comme tu l'as fait ailleurs dans le choix des parcelles c'est assez... Enfin, assez simple et compliqué c'est de une déjà faut que je sois propriétaire de la parcelle oui. ça c'est une haie euh, bon bah à l'époque où on a planté la haie c'était encore euh... Ma mère qui était euh, qui était exploitante, donc la question ne s'est pas posée, elle lui appartient à cette parcelle-là. Donc j'ai choisi les parcelles qui m'appartiennent parce que j'ai n'ai pas envie de planter pour les autres. J'ai choisi des parcelles qui ont une forme déjà qui est intéressante d'avance, soit un carré, soit un rectangle. Comme ça, je fais mes linéaires parallèles, enfin, ça me paraît plus logique. Parce qu'une parcelle comme ici, je ne vois pas bien, ça fait un long boyau, je ne vois pas bien comment je peux, le, je peux la découper. Et si euh, je me mettais à mettre des, des arbres euh, ici, euh, non, je ne le, le sens pas bien. Moi c'est surtout le, la forme de la parcelle. Et puis c'est pareil aussi, c'est tout, tout près de la maison, donc pour l'aspect euh, visuel c'est super sympa. Puis ça permet de mieux surveiller quand mes bêtes elles, sont dans ces parcelles-là, on est quand même un peu, des fois on se demande un peu. Jette un coup d'œil, on voit que ça se passe bien, mais euh, je suis convaincu qu'un des gros facteurs limitants, c'est d'être propriétaire. Parce que je pense que beaucoup de monde a le même raisonnement que moi. Ouais, ouais. Après, je veux pas que tu mettes le plus d'arbres possible, hein. ouais, mais une là, sur, sur celle-là, on ouais. voit que tu as déjà la clôture qui divise la parcelle au milieu. Une ligne, euh, ça serait pas en kikinant par rapport à... Ouais. Non, mais il ne faut pas en mettre plus que. Peut-être. Ouais, ouais, on va déjà pas, ouais. essayer de s'occuper de ce qu'on a et on, on verra après. Petit mais bien <rire> que beaucoup. Ouais. Parce que quand je parlais tout à l'heure des 4,5 km et demi de haies, ouais. ce que je viens de planter, ça ressemble aussi à des haies. Ouais, oui, bien sûr. Et il y en a 600 mètres en plus. Ouais. Okay. <rire> et même s'il y a des stagiaires ou des apprentis, euh, c'est quand même moi qui vais le faire, <rire> ce boulot-là. <rire> ok, on va voir l'autre haie ouais. <rire> <rire> Essaye de décaler. <rire>